Comment ça marche son truc C'est quoi ça Je ah. pense qu'il faut appuyer là. Ça continue. Aujourd'hui, on va vous présenter notre métier, qui est, <rire> est... Chauffeur. Ah oui, oui d'accord. Tu, tu veux pas être sur un bonjour à tous. Non, Bonjour tout le monde. Ouais, ouais voilà, Bonjour porte. tout le monde. Moi. Pareil. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Brandon. Et moi, c'est Guillaume. Bienvenue chez Newlock. Aujourd'hui, on va vous présenter notre métier. Salut les gars Oh Salut Jerry <rire> Tiens ton petit jouet ah, Merci On n'est bon. pas 19h Ah euh, non Plutôt 7h30 Ah bon ben je suis en retard alors non Un petit ah bon. peu. les clients ont commencé à appeler là, il va falloir qu'on y aille. Bon en tout cas je suis ravi de découvrir votre job, c'est camionneur c'est ça non Chauffeur-livreur, chauffeur-livreur ouais, précis. Okay. Des gros bras, tatouage, à Marseille, je... voilà. C'est ça, ça non as des... Et Le package de bière dans, le... dans ça, le camion Non ah, non, non c'est fini ce temps là. Pas ah bon. du tout, ouais. Non non, ok. Justement on va te montrer ce que vraiment notre métier. Bon bah on y va alors, on vous emmène. C'est parti. Tout droit Guillaume, tout droit. Merci Jérôme. <rire> Je suis bien garé Maintenant on remet ça à la chaîne. Et le tendeur. Donc toi tu as toutes les habilitations, c'est ça C'est 10. Voilà, les, les autorisations de conduite, okay. les différents cassettes pour les différents engins. Pour travailler en toute sécurité. Voilà, tout à fait. Une chaîne, le tendeur. Et après, tu attrapes ta chaîne au plus près. Combien de fois par jour tu fais ça À peu près, euh, ça dépend des journées, mais à peu près 10-15 fois. Ok. Et ça tend, là J'ai l'impression oui. que ça bouge pas. Parce qu'on a attrapé peut-être un peu loin, mais ça va, ça va y aller. Continue. Tendu. Là, c'est bon Encore un peu. T'as pas tout mis dans les bras, là ah, Ouais. <rire> Doucement. Allez, c'est bon. De toute façon, on va en mettre deux autres devant. Alors Guillaume, en moyenne, combien de kilomètres tu fais par jour ça varie autour des 250-300 km Dans un cadre de travail sympa. Quoi. On n'est pas trop malheureux. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job euh, Ce qui me plaît, c'est le côté contact humain, que ce soit avec les collègues ou avec les, avec les clients, et puis le fait de bouger tout le temps. Euh... D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise C'est une entreprise euh, dynamique. On a la, quand même je pense, la chance de travailler avec des, des bons outils de travail. Euh... Ouais, ouais, on voit la mer là-bas. Ouais. C'est croisique, Croisic, -de sur mer les Marais-Salants sont juste là. là. Oh. Et Guérande est sur la hauteur derrière nous, c'est ça. Et t'as quoi comme formation du coup euh, Moi j'ai un et un bac pour vente. En vente, ah ben, donc euh, plutôt commercial alors Bah, faut savoir que qu'un euh, enfin, chauffeur c'est un peu un commercial quand même, faut pas l'oublier. On ah. est en contact euh, direct avec le client, privilégié, il faut euh, savoir remonter les, les informations faut savoir répondre aux questions aussi quand ils nous les posent, donc euh, okay. euh, voilà, ouais, on a, on a un petit côté commercial aussi, dans bah... en tant que chauffeur. Contact clientèle, voilà, c'est ça. Et tu travailles de nuit Alors moi, non, je fais 7h30 midi, 13h30, 17h. Par contre, j'ai des collègues, oui, ils travaillent de nuit sur certaines agences. On fait bien attention sur l'entourage, okay. son l'environnement. Bon, combien de livraisons comme ça tu fais par jour oh, Une grosse douzaine. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job Le travail d'équipe bah, T'es tout seul là Ouais. Mais si les autres pôles, étaient, si j'étais pas associé avec le comptoir, les commerciaux, mon chef d'agence, mon atelier, ça marcherait pas. Ok. Après, okay. ce que j'aime aussi, c'est l'autonomie dans mon camion, je suis tout seul et euh, je gère. <rire> Comme on dit. Et là, tu es sur quelle appli, quel jeu maintenant Notre application professionnelle. Ah, OK. Ouais, on est, tout, on est passé tout au numérique. Euh, ça te sert tout, à quoi Bah, c'est en fait tout mon planning okay. de la journée qui est dessus, qui est retransmis. J'ai mon, euh, mon nom de client, les numéros de téléphone, les adresses de livraison et la machine que j'ai libre super. Voilà. Et après, on fait des petites photos sur le chantier. Ah bon Ouais. Pour ça, pas de litige avec le client. Et qu'est-ce qui te plaît chez Newlock en particulier Je sais pas, c'est une bonne boutique. Après, je fais partie d'un super groupe. Le groupe du Braille. en interne c'est vraiment l'agence dans laquelle je travaille c'est vraiment un travail euh, d'équipe et une bonne ambiance il ya une ambiance qui est assez exceptionnelle j'ai jamais quand mis ça dans Ah part bon euh, ouais, c'est ouais, ouais. l'avantage de ce groupe de cette société c'est que tu peux euh, monter changer de métier te faire former il ya beaucoup beaucoup beaucoup de choses à faire bon là on est bien monté quand même voilà je pense que je peux encore remettre en un petit peu mais... sympa, la... et en plus la plateforme elle est magique waouh et Marie salon de garande sympa ton cadre de travail c'est sûr qu'il est pire <rire> Du lock, avec un super look. Un peu chauffeur-livreur. Plutôt du lundi au vendredi. Plutôt brave vue pour moi. Pas ouais, bon, pour qui <rire> Paddle. Bon Jerry. Merci à toi bah, Merci à vous les gars, moi j'ai adoré cette journée. Merci d'être venu euh, casser les clichés sur le métier de chauffeur-livreur. Ouais, J'ai une meilleure image maintenant. C'est bon <rire> Et si vous voulez dire prendre sa place, n'hésitez pas, il y a de la place pour vous. Très On a les équipes sympas, le matériel est bien, c'est une bonne ambiance. On vous attend Et à un max de, de pouces pouce bleus bleu. <rire> Salut